alors je vous bien de radis et diamant ça me fait penser à quelque chose ça. oui moi aussi ah bah philippe jean' Ça, c'est un vietnamien qui raconte l'histoire de sa grand-mère je crois olivier adam le dernier tout peut s'oublier Ah, sarah Gazani, la fille de René Schneider. La beauté du ciel. Thierry Goudkine, n'en ouais. le présente plus. C'est le quatrième volume et je crois que ça sera le dernier. Trésie Chevalier, elle aurait du verger. Grand Prix RTL, Ces orages-là, de Sandrine Colette, qui écrit aussi des romans policiers. Ah le David Chicode. c'est c'est pas une nouveauté, ça, c'est pas une nouveauté, mais il a été tellement emprunté, lu et emprunté, que je crois que c'est la troisième fois qu'on le rachète. Parce qu'il est toujours abîmé, d'accord. Au bout d'un moment, bien. il ne tient plus. Ah, bah, ça veut bien. dire qu'il dit ça, ça. Ça tombe toujours. D'accord. Ah, la Christian Signol. Ça aussi, c'est un accord ah, qui sort très un bien autre chez Christian nous. Christian Signol derrière. La deuxième. Voilà. Jérémy Bracon danse avec la foudre. Le bonheur est au fond du couloir à gauche. Là, comme ça, si on ne savait pas, maintenant on sait. Oui, mais enfin, t'as vu Oui, bon. <rire> bon. Le cœur à l'échafaud. Emmanuel Flech. Flech, pardon. Fonctionne. Eduardo Alfon, c'est un auteur guatémaltèque, ça non plus, on n'a a pas beaucoup des auteurs guatémaltèques. Si à ce moment, on n'en a même pas du tout. Il raconte l'histoire de son grand-père qui s'est fait enlever par des guerriers aussi. C'est très bien. c'est D'accord. Et les Cimani, le parfum des fleurs de la nuit. Il paraît c'est très très très bien. Ce qui reste des hommes de Vénus Kurigata. Fabienne Pasco, rideau noir. Lula Argonne, le train des enfants. Ça va a l'air gay, hein. Non. Non. Ok. Anne, la maison au pignon vert. Ah, ah mon chouchou. Jean-Philippe Toussaint, la disparition du paysage. Ça, c'est en fait, c'est un texte. C'est un, un monologue un récit, un monologue, mais qui, euh, qui va être euh, mis en scène au théâtre avec Denis Podalides. Ah bon Ouais. Et c'est le coup. Pas de... au théâtre quand ça sera ouvert. Quand ce sera rouvert. Ce oui. sera rouvert. Parce ouais. que là, euh... La fabrique des perverses. Sophie Chevaux, qui écrit souvent des livres historiques. Gaël Job. On ne va plus plus. Ce matin-là. Mazarine Pinjot. Et la peur continue. Mon chouchou, Philippe baissant le dernier enfant. Et c'était aussi le dernier lui. Oh, c'est Là, c'est sûr, il n'y en a plus. Bon, ben voilà, au boulot. Au boulot.